Good morning everyone, bonjour. Um, je suis Perrine de Coitlogon. I uh, just took an English title but then uh, it was uh, all in French. So I'm going to speak French but slowly because I know there are some non-French uh, speakers here. Um, I am working at the University of Lille. Uh, I'm on two missions, on blockchain and on open education. And despite these are uh, two separate subjects, uh, I, of course, do the link between both. Uh, this is how uh, I will later present to you all achievements. And I would say since the Open Education Leadership Summit in 2018, there have been so many things. <laughs> Et c'est pourquoi Nicolas Dupin, que j'ai invité aujourd'hui, came venu me and et m'a dit ⁇ Je veux the le happen in education dans l'éducation ⁇ Donc, quand j'ai rencontré Nicolas Dupin, euh, alors que moi, j'ai vraiment des résultats très importants sur la blockchain et l'open education, euh, et surtout sur, en ce moment sur la blockchain, que je vous présenterai tout à l'heure avec Pierre Valleurgue, je voulais présenter, c'est Nicolas Dupin qui est venu vers moi en disant « il y a un vrai sujet sur le métaverse en ce moment dans l'éducation, parlons-en ». Donc Je rappelle rapidement que ça fait bien plus de dix ans qu'il existe Second Life, qu'il y a un intérêt de tous les éducateurs qui aiment la technologie pour faire de la simulation, mais que Mark Zuckerberg, en annonçant le métaverse dans Facebook, accessible à tout le monde, a vraiment bouleversé la donne et a remis sur le devant de la scène l'idée d'une un, nouvelle façon d'éduquer. Euh, notamment, on peut imaginer euh, cette conférence où on se retrouverait vraiment dans un environnement beaucoup plus proche qu'une visio, euh, où vous pourriez interagir avec votre voisin de la même façon que vous le faites aujourd'hui et suivre des conférences dans le monde entier. Mais il y a aussi évidemment de la simulation, des retours haptiques, et on parle vraiment d'immersion, et pas simplement de Second Life, et de prendre euh, un personnage et juste euh, d'assister, c'est quelque chose qui doit être beaucoup plus euh, proche de la réalité. Euh, encore une fois, merci à Nicolas Dupin, euh, qui est le président de France Immersive Learning, d'être venu vous présenter ici euh, ce que je crois être la bonne initiative open source, euh, et de partage des contenus et des scénarios dans le métaverse. Merci. Bonjour messieurs, dames. Euh, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Euh, en même temps, très impressionné de passer juste après Moodle, qui est euh, euh, d'une certaine manière euh, une, un des piliers de l'inspiration euh, du projet, et, et plus que ça du propos très politique que, que je vous présente aujourd'hui. Euh, quelques convictions pour poser euh, le, le sujet. Euh, je suis moi-même un, un ancien professeur, non pas d'université, mais de lycée professionnel. J'ai travaillé 17 ans dans l'éducation nationale et je faisais partie des pionniers de l'usage d'Internet au, au siècle dernier. Euh, lorsque j'ai découvert ces technologies qui sont euh, accessibles à tous depuis euh, 2016, quand je parle de technologies, je parle des technologies immersives, qui sont nombreuses, la réalité augmentée, la réalité mixte, la vidéo 360, la photogrammétrie et la bien connue réalité virtuelle. Il m'est apparu absolument évident que nous avions là un formidable vecteur du renouveau, du plaisir d'apprendre et de transmettre. Le deuxième élément, c'est que nous étions face à une révolution anthropologique dans le sens où, euh, depuis des millénaires, nous nous efforçons de transmettre notre expérience du monde, au sens large, euh, à travers des supports plats, de toute nature, aujourd'hui nos écrans informatiques, et que ces technologies, par nature spatialisées, nous obligent à repenser profondément notre rapport à la transmission, et d'une manière générale, le savoir, puisque elle nous redonne cette... Euh, tridimensionnalité qui est celle de notre existence réelle. Le troisième élément, il est que euh, je suis, et nous sommes beaucoup convaincus que ces technologies sont euh, le nouveau grand virage de notre expérience digitale, au sens large du terme. D'autant de l'impact violent des deux années de confinement que nous venons de, de subir et qui nous a permis de pleinement éprouver les limites des outils et des interfaces digitales qui sont les nôtres aujourd'hui. Si demain un confinement se reproduisait, pour une raison ou pour une autre, ou d'événements plus dramatiques comme il y en a actuellement dans le monde... Euh, nous serions à nouveau confrontés aux, aux, aux limites des interfaces, en particulier de la visioconférence euh, que nous avons euh, eu l'occasion de, de maîtriser et, et d'éprouver. Donc, le prochain grand saut hein, pour euh, répondre aux enjeux de développement, mais aussi de développement durable qui sont les nôtres, c'est l'immersion. Ce sont ces technologies. Évidemment, vous n'avez pas pu manquer cette énorme agitation, souvent, souvent excessive, au sujet du métaverse. Parlons d'univers virtuel collectif, pour ce qui nous concerne, dédié à la transmission tout au long de la vie, à la formation tout au long de la vie. Les enjeux financiers sont absolument considérables, grossissent tous les jours. On est donc face à un, à un marché aujourd'hui euh, extrêmement euh, mercantile. Et dans notre rapport au monde, dans la construction de l'imaginaire qui fonde les différentes sociétés, il me semble absolument indispensable de construire des espaces de souveraineté numérique et de paix dans ces univers virtuels, en particulier pour disposer des outils pour transmettre ce que nous avons à transmettre dans tous les champs des compétences. Et la seule façon de pouvoir produire ces espaces euh, non prosélytes, elle est de s'appuyer sur des outils et une communauté open source. Ce que Moodle a réussi à faire euh, ces dernières années, je suis absolument persuadé que c'est ce que nous devons faire dans euh, les, les années qui sont devant nous. Pour que, pour que mon propos soit clair, je suis obligé de vous présenter rapidement euh, la structure que je représente. Euh, elle existe depuis 2017, officiellement depuis 2018, et nous nous définissons comme le premier pôle de compétences dédié aux usages, j'insiste, aux usages des technologies immersives dans la formation tout au long de la vie. Ce pôle de compétences, il est composé de deux jambes, une jambe fédérative, l'association France Immersive Learning, et son incarnation opérationnelle, l'Immersive Learning Lab ou le Lab. L'enjeu qui nous motive, il est fondamentalement de passer de la promesse technologique, celle que vous commencez à connaître, le champ des possibles est absolument incroyable, tout est possible d'une certaine manière, presque, sauf la vraie vie. Mais comment est-ce qu'on fait demain pour développer une réalité des usages Comment est-ce que l'on fait pour que ces technologies deviennent dans vos universités, dans les établissements d'enseignement secondaire, dans tous les endroits où on apprend, des outils ordinaires, au même, sens que, au même titre que le sont aujourd'hui nos ordinateurs et nos tablettes. Ils ne sont devenus que les 20 ans d'activité qui viennent de se dérouler. Donc on est aujourd'hui une association qui commence à prendre de l'importance. On est plus de 150 membres. Initialement, elle a été fondée pour l'enseignement supérieur par le Clinam et l'UPEC. Vous les avez... Euh, hop, ça va être ici. Voilà. Vous avez euh, ici les fondateurs. Et puis, aujourd'hui, on a une communauté qui grandit avec une particularité que nous mettons dans le même collectif, ceux qui ont des solutions et ceux qui ont des besoins. Les start-up, euh, qui ont des, des, des propositions de valeur, du matériel, et tous les organismes de formation tout au long de la vie. En ce qui concerne la partie opérationnelle, nous sommes au service des membres de l'association pour les accompagner dans l'appropriation et la mise en œuvre de ces technologies dans leurs activités. Donc on se base avant tout sur un lieu absolument remarquable qui se trouve pour l'instant à Paris. Probablement que dans les prochains mois, un lab de ce type-là s'ouvrira peut-être à Nantes. Euh, et dans d'autres métropoles. En tous les cas, on a un, un formidable lieu euh, dans lequel on présente toutes les technologies, toutes les applications, tous les cas d'usage pour vous permettre de découvrir ces enjeux. Mais surtout, okay, nous avons la parfaite maîtrise de ce qui est devant vous pour faire que ces technologies deviennent des outils ordinaires euh, au service euh, de euh, vos activités de transmission. Juste pour fixer ce sujet euh, de, euh, du, du métaverse, euh, sur lequel on entend euh, beaucoup de choses. Vous avez ici euh, euh, une définition relativement académique euh, de, ce euh, le, euh, de ce que serait euh, le métaverse, parce qu'aujourd'hui il n'existe pas. Autant il existe de nombreux mondes virtuels qui sont aujourd'hui euh, accessibles, je vais en particulier vous parler d'un euh, que je fréquente euh, régulièrement depuis 2017, donc, on n'est pas du tout sur des technologies nouvelles, émergentes, hein, mais le concept de métaverse pour le grand public est, est, est, est émergent. On peut le présenter comme ça. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur la partie euh, que j'ai mise en bleu. Si effectivement, on considère que euh, euh, la plénitude euh, de ces nouvelles technologies euh, provient d'une immersion complète, Et on, on va le préciser un tout petit peu derrière, il est important d'avoir à l'esprit le bon vieil adage que qui peut le plus, peut le moins, et pas l'inverse. Donc, ces plateformes dédiées à la formation en réalité virtuelle s'expérimentent pleinement lorsque vous mettez un casque de réalité virtuelle. Par contre, on peut y accéder en version dégradée, de moins bonne, avec une moins bonne immersion, une moins bonne interactivité, à travers des écrans traditionnels. L'inverse n'est pas vrai. Les plateformes dont vous entendez beaucoup parler aujourd'hui, Roblox, Sandbox, Decentraland, ces plateformes ne sont pas immersives, au sens technologie immersive, et elles ne le deviendront pas. On ne rentrera pas dans le détail, mais elles ne deviendront pas, sauf être entièrement redéveloppées. Parce que le vrai sujet qui est devant nous, à cette révolution anthropologique, c'est l'immersion. C'est le fait de ne plus être assis derrière un écran, à regarder une petite fenêtre vers le monde, mais c'est d'être dans ce monde. En fait, ces technologies vous mettent debout. C'est l'image que j'ai positionnée ici, en fait. C'est ça la grande différence de l'immersion. C'est que vous vous levez et vous êtes agissant dans des univers virtuels collectifs. Cette, cette élévation bénéficie en plus de ce qu'on va appeler l'ubiquité. Vous êtes chez vous, vous mettez votre casque de réalité virtuelle et vous allez rencontrer des univers virtuels dans lesquels potentiellement tout est possible, y compris de rencontrer des gens qui viennent de toute la planète. Le vieux rêve de l'ubiquité se réalise, comme celui d'ailleurs de la passe-muraille, puisqu'on peut traverser les murs puisqu'ils n'ont pas de tangibilité. J'imagine que vous avez vu des vidéos, et je vais vous en présenter une pour, pour, pour que ça soit un peu plus clair, mais elles ne rendent pas compte de l'expérience qui est de mettre un casque de réalité virtuelle. Cette expérience, elle se traduit par un sentiment de présence. Vous n'êtes pas chacun derrière votre ordinateur, nous sommes tous ensemble dans un environnement virtuel dans lequel on va faire des choses. Cette présence, elle a comme conséquence une amélioration considérable de l'engagement, les interactions avec l'univers virtuel, avec les personnes, avec les objets sont complètes, la collaboration est rendue infiniment plus fluide, puisque nous sommes ensemble et agissants. Euh, elles sont évidemment, du fait de cette présence, un grand vecteur d'empathie et non pas d'agressivité qu'on peut trouver dans différentes formes de communication qu'on trouve aujourd'hui, même s'il y, y a des limites. Et en termes de gains pédagogiques, on a une complète concentration, puisque vous êtes isolé du monde réel et que vous êtes complètement concentré sur la situation, donc le taux de mémorisation est extrêmement important. Par ailleurs, on dit souvent qu'une expérience que vous vivez en réalité virtuelle, votre cerveau l'interprète comme une expérience vécue. Donc l'impact cognitif est infiniment plus puissant. Cette image, pour moi, euh, reflète le champ des possibles de ces technologies. Euh, et elles reflètent le rapport au monde qu'elles nous permettent de repenser. Tout devient possible, pour un peu qu'on ait de l'éthique et des valeurs. On peut emmener sa classe, ses, ses, ses, ses élèves, sur le dos d'une baleine dans le ticket. Il n'y a potentiellement pas de limite, sauf celle de la réalité, on est bien d'accord. Mais dans cette virtualité, tout devient possible. Tout devient possible pour les enseignants, pour les formateurs. Tout ce que vous imaginez que vous voudriez faire avec vos élèves, devient possible, est aujourd'hui presque possible. Alors, cette vision euh, de, de ce métaverse nécessairement open source, elle se base sur une plateforme qui existe, il euh, y en a d'autres, hein, mais celle-ci pour moi est assez iconique, hein, euh, depuis 2019, et qui s'appelle Engage. C'est une plateforme irlandaise hein, dont euh, la baseline au départ était euh, Communicate, Teach and Learn, et qui aujourd'hui euh, est euh, Communication Made Real il y a eu à la suite de trois belles levées de fonds un glissement assez important d'un modèle très tourné vers l'éducation et la formation à un modèle qui est aujourd'hui très tourné vers le business, c'est assez normal. Le problème c'est que cette entreprise a de fortes chances d'être demain rachetée par un major et tous les investissements qui auront été faits par des universités dans cet univers virtuel deviennent plus incertains. D'où la nécessité de construire un modèle open source. Pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça représente, je vous propose cette, cette vidéo, qui est une vidéo de, de promotion, mais qui devrait vous donner... une euh Dans notre histoire courte, la plateforme Engage platform has become a été un partenaire trusted partner pour certaines des plus grandes marques et organisations du monde. recently signed récemment signé son 100e client commercial, Engage est rapidement devenu un leader dans XR événements et communications We are about to embark on a new journey. One where businesses connect directly with their employees, their customers, and with one another. A journey where the impossible is made possible. A metaverse where business is mixed with pleasure and controlled by the professionals who utilize the platform. In our short history, the Engage platform has become a trusted partner to some of the world's biggest brands and organizations. Having recently signed its 100th commercial client, Engage is rapidly becoming a leader in XR events and communications. We are about to embark on a new journey, one where businesses connect directly with their employees, their customers,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 Je ne suis jamais grand fan des vidéos hein, d'expériences immersives hein, parce que vous avez l'impression de voir ce que vous connaissez, des avatars qu'on promène en étant derrière son écran. En fait, la pleine expérience, c'est que vous êtes, vous êtes dans ces avatars. Ce n'est plus un point de vue à la troisième personne, c'est un point de vue en étant l'avatar. Et ça, ça change tout. Et intellectuellement, c'est très difficile à appréhender. Donc, on n'a pas mis soi-même un casque de réalité virtuelle. C'est pour ça qu'on a créé L'Immersive Learning Lab, c'est pour donner à tout à chacun la possibilité de venir prendre physiquement, émotionnellement, la mesure de l'immersion. Ceci étant, voilà le projet dont, que, nous avons, que nous vous avons déposé pour satisfaire à cet enjeu que j'ai qualifié de politique. Sur la base, sur l'inspiration de ces deux plateformes, Moodle et sa communauté, j'insiste sur la notion de communauté, et euh, de euh, ce que serait aujourd'hui euh, un métaverse dédié euh, à, à l'éducation, et à la formation tout au long de la vie. Je voudrais insister sur, au-delà de, euh, au de certaines fonctionnalités, je voudrais insister sur, sur ces éléments-là, là, qui sont liés à la conception euh, même du dispositif. Aujourd'hui, les plateformes que l'on trouve sont des plateformes qui ont été produites, et qui sont mises à la disposition de tout un chacun, avec des modèles économiques qui sont fragiles car émergents. Si demain on veut passer à l'échelle, si on veut déployer dans vos universités ce type de dispositif, il faut la penser pour être déployable. Donc la première chose, parce que les enjeux de sécurité des données des organisations et des personnes sont absolument cruciaux, et vous probablement sous-estimer ce qui arrive avec euh, euh, l'accroissement de ces enjeux euh, dans le métaverse, hein. okay. il faut que cette, euh, cette plateforme, elle soit pensée pour être sécurisée dès le départ et pas devoir être sécurisée lorsqu'on a une demande de client de déploiement. Okay. Il faut d'abord aller parler à vos DSI pour que euh, euh, nativement, euh, cette application se connecte sur vos systèmes d'information, sur vos systèmes d'authentification, sur vos LMS, de façon à ce qu'il euh, n'y ait pas d'obstacle à euh, l'usage et à la, au déploiement de ces usages au fur et à mesure euh, où vous allez pouvoir les utiliser. Le deuxième élément, qui aujourd'hui est, est, est terriblement sous-estimé dans nos métiers, c'est l'accessibilité. Autant l'accessibilité web et smartphone est aujourd'hui parfaitement maîtrisé, autant les enjeux d'accessibilité sont, euh, sont devant nous dans les univers virtuels. Et c'est un sujet d'autant plus important que vous vous souvenez des qualités, entre autres celles de l'ubiquité et de certains pouvoirs magiques qui sont liés à l'immersion, puisque vous n'avez plus les contraintes de la réalité. Ces technologies sont un vecteur de capacité pour les personnes en situation de handicap qui est absolument considérable. On ne va pas complètement changer leur vie, mais en tous les cas, on leur donne aujourd'hui, avec ces technologies, des capacités qui sont sans commune mesure à celles dont on dispose aujourd'hui. Donc ces univers virtuels doivent être pensés accessibles. Dès le départ. Et par ailleurs, lorsque c'est accessible, c'est accessible à tout le monde, y compris aux gens qui sont moins agiles, avec des nouveaux terminaux et expériences digitales. Évidemment, évidemment, ça doit être RGPD « by design okay. », la notion d'espace de, de paix euh, dans euh, ces univers virtuels euh, se fonde sur le fait que vos données, vos activités, euh, vos données biométriques, on n'aura pas le temps de rentrer dans tous les sujets, mais il y a des gros enjeux euh, euh, à ce niveau-là, vos données sont privées, elles restent privées, elles ne sortent pas, elles ne circulent pas. Et enfin, évidemment, « education by design ». Je termine. Euh, on attend les réponses de financement pour ce projet. Ce qui, ce qui est absolument essentiel, au-delà au, au de la dimension, euh, de la conception, de l'expérience, de la mécanique euh, informatique qui est derrière, c'est la création d'une communauté d'usages. Ces usages, ces technologies, okay, sont extrêmement nouvelles pour l'ensemble euh, des, des, euh, des, des pédagogues euh, de, de toute la planète aujourd'hui. Il est essentiel de ne pas réinventer la poudre, chacun de son côté. Il est essentiel de mutualiser ces nouvelles pratiques pédagogiques, ces nouveaux travaux de conception d'activités pédagogiques, de façon à collectivement euh, aller plus vite et plus efficacement. Donc cette notion de communauté que vous voyez ici à travers la création des différents labs VR, qui sont ceux du consortium qui a été, ups, qui a été construit pour, euh, pour cette... Euh, pour cet appel à projet, 16 appels à projet, cette notion de communauté des âges, c'est elle le carburant euh, euh, de ce projet. C'est parce que nous faisons communauté avec les mêmes objectifs d'apprentissage en commun euh, que nous allons pouvoir tirer pleinement profit de, de ces technologies. Il existe aujourd'hui une communauté, pas francophone, anglophone, qui s'appelle Educators in VR, qui est en activité dans laquelle vous avez dès aujourd'hui la possibilité de rencontrer tous les éducateurs qui aujourd'hui utilisent et depuis des années ces technologies et ces métaverses, dans leurs activités, parce qu'on n'est vraiment pas sur des technologies émergentes. Et le propos de France Immersive Learning, auquel je vous encourage à adhérer si, si cela est possible, est bien de créer cette même communauté dans l'espace francophone et européen pour nous donner les moyens de cette souveraineté dans, dans le métaverse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, je crois qu'on fait un beau tour du sujet grâce à toi, et, et c'est exactement voilà, le, le, le bon public à qui s'adresser. On va bien sûr demander s'il y a des questions, mais je voulais juste préciser que le dernier appel à projet dans l'enseignement supérieur français d'EMOES a privilégié ce type de, de financement et qu'il y a donc une dizaine d'universités quasiment qui, qui vont se lancer prochainement, qui sont en train de se lancer, il y en a qui sont avancées comme l'université Lyon 1, notamment. Martin. First question yeah. Euh pardonnez-moi mon uh, mon uh, français très please. mal. Um I I've been following VR very closely. My my first VR helmet was in 1996, VFX1, and I've had VR since and I'm quite skeptical still of uh assuming that we need to replicate reality as it is now in virtual reality and be completely shut off from the world. Um, I think the more compelling uses are augmented where, like for example, through your talk, I was listening to a live translation to English on my phone. Would have been very handy to have that in my glasses. Um, that's where I think I get more interested. But Have you seen any compelling neuroscience evidence that what types of learning work better in VR? Like, where is the learning in the education? Have you got some good examples of where it was better than otherwise? Um. Oh, sorry if I'm English, so I'm making it in French. <laughs> okay, your translation is good. Uh. Je, je, je, je partage tout à fait votre avis qu'il n'y a pas d'intérêt à reproduire le monde réel en réalité virtuelle créer un amphithéâtre en réalité virtuelle pour suivre un cours qui ressemble à un amphithéâtre réel n'a à mon avis pas de sens c'est la négation de la, du formidable potentiel de créativité que nous proposent ces technologies inventons des amphithéâtres extrêmement inspirants oui. inventons et effectivement, ne singeons pas le réel. Euh, ce, secondement, est-ce qu'il y a aujourd'hui des études et des évidences sur l'amélioration de l'apprentissage par les technologies immersives Oui, et pas assez. Oui, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites par des universités américaines, taïwanaises, chinoises, anglaises, euh, il faudrait d'ailleurs prendre le temps de compiler ces différentes études pour pouvoir répondre précisément à cette question. Mais oui, toutes les études qui ont été faites dans différents contextes euh, manifestent un engagement, une concentration et donc une mémorisation plus importante de ces technologies. Est-ce qu'elles ont vocation à répondre à toutes les situations Non. Il ne s'agit pas de substituer ce que l'on fait aujourd'hui à une vie permanente dans le métaverse et en réalité virtuelle. Ce sont des outils supplémentaires qui sont puissants et qu'il faut intégrer dans un parcours hybride. La notion d'hybridation des dispositifs de formation est aujourd'hui parfaitement maîtrisée. Là, on a des outils nouveaux, extrêmement puissants, en particulier pour ce que je vais appeler les publics les plus fragiles, c'est-à-dire les gens qui sont le plus loin dans l'enseignement supérieur. Là, on est dans un apprentissage par nature dans le faire et dans l'incarnation de concepts. Donc c'est extrêmement euh, adapté à des gens qui ont plus de difficultés à des parcours universitaires, euh, et il y en a beaucoup euh, dans, euh, dans, dans tous les pays. Donc oui, nous avons des études, pas assez, parce que euh, nous sommes aujourd'hui au début euh, des premiers déploiements d'ampleur. Euh, aux États-Unis, on commence à avoir, du fait du confinement, euh, de nombreuses universités et collèges qui, aujourd'hui, ont des univers virtuels privés, basés sur Engage, et qui commence à y organiser des activités ordinaires. Donc pour pouvoir avoir la pleine mesure de la réalité des impacts, on a besoin d'échantillons larges pour pouvoir mener avec des chercheurs en sciences humaines toutes les études dont on a besoin pour complètement stabiliser nos intuitions et la réalité de ces impacts. Donc on est à ce moment où il faut déployer pour pouvoir effectivement pleinement mesurer. Mais a priori, il n'y a, a, a vraiment pas de doute sur euh, l'efficacité de ces technologies euh, dans l'apprentissage. Merci Nicolas pour ta présentation. On a pas mal discuté hier. Tu sais très bien que je suis convaincu que cette technologie est prometteuse. Je suis convaincu qu'il faille vraiment saisir cette, ce virage, comme tu le dis, à l'échelle nationale en France et créer une communauté toujours dans cette même logique de partage et de ressources éducatives, libres et partagées. Je pense qu'il est important que tu le dises, même si on en a discuté hier en off, quelles sont les limites de cette technologie Il y a des limites. Il faut quand même ne pas rester sur un tableau 100% positif. Tu as dressé un bilan positif, ça donne envie, mais quand même, il y a des limites pédagogiques. Il y a des limites en lien avec euh, euh, la nausée de certains utilisateurs. Il y a pas mal de limites également par rapport à la vision, etc. C'est etc. important de le dire à tout le monde quand même. Oui, oui, tout à fait. Bien évidemment, euh, ce ne sont pas des outils magiques qui vont révolutionner la planète. Il euh, et, et, y, y a des limites. Il y a les limites de la réalité. Euh, et et aujourd'hui, la réalité, c'est que euh, c'est un peu comme au début d'Internet. Euh, on démarre et personne n'a d'ordinateur. Et on va dans des cybercafés, des points d'accès Internet pour pouvoir accéder aux premiers espaces virtuels. Euh, que, que, que, voilà. Donc, il y, y a une limite de réalité. Euh, il y a une, des limites qui sont liées au matériel, même si elles sont de plus en plus faibles. Euh, je, je vous ai mis là euh, deux images. Euh, la deuxième, vous voyez, qui est, qui est en haut à droite, c'est euh, ça, la nouvelle génération de casques. On est sur des casques qui pèsent 180 grammes et qui deviennent bien plus confortables à porter pour des gens aujourd'hui qui ne sont pas confortables avec un casque de réalité virtuelle. Et c'est normal de ne pas être confortable avec un casque de réalité virtuelle. Euh, ça peut être gênant, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Euh, donc, euh, ce, euh, en ce qui concerne euh, ce, le... Ce qu'on appelle le « motion sickness », c'est-à-dire la, la, la possibilité euh, pour certaines personnes d'être euh, très inconfortables dans certaines expériences, euh, ça existe, euh, il ne faut pas le nier, et, et pour ces personnes, il faudra leur proposer une expérience plus traditionnelle, d'où mon, mon exemple tout à l'heure, enfin mon allégorie de « qui peut le plus, peut le moins », il faut que ça soit immersif, mais accessible dans une, une version non-immersive. Euh, oui, il y a des personnes, mais finalement, assez peu. Euh, euh, ceux qui ont le mal des transports dans la réalité ou le mal de mer ont euh, les mêmes symptômes dans la réalité virtuelle. On confond quand même souvent euh, euh, la charge cognitive de, de, de, des premières expériences comme étant euh, une, euh, une mauvaise expérience de la réalité virtuelle. Euh, les premières sensations, vous en f... la, la réalité virtuelle, c'est un peu comme le footing. Plus vous en faites, euh, plus c'est facile. Euh, et il y a évidemment des limites pédagogiques et en particulier celles de l'adoption par les enseignants de ces outils et de la transformation de leur pratique et de leur posture professionnelle. Et là, on a un enjeu majeur. Donc bien sûr qu'il y a des limites, mais le potentiel positif est tellement manifeste qu'il faut regarder ces limites avec lucidité et pleinement se saisir des opportunités. Merci beaucoup Nicolas. Et comme euh, le temps avance et que je pense que vous avez tous euh, assez faim et qu'il y a quand même une vraie présentation qui arrive euh, maintenant, et bien, euh, je présente Pierre. Pierre euh, C'est toi qui as installé la, les slides. Je te laisse euh, à moi.